elle va vous arracher de l'efficacité, elle va vous arracher euh, de, de, de la performance, de, de l'adéquation la, de, de, de, de, de à sa fonction sociale. Il y avait une autre définition de Socrate qui était marrante comme ça. Socrate il disait « la philosophie c'est un purgatif ». Cette autre définition elle est très très chouette et il dit « la philosophie est un purgatif, comme les médecins… »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 Il se tisse cette espèce d'expérience collective de réappropriation des outils intellectuels qu'on a reçus en legs Mais ce qui est bien, c'est qu'en définitive, il y a un effort collectif, parce que le travail de la pensée, c'est un travail qui nécessite l'ouverture à l'autre. Un vrai mâchurage, une hein. vraie rumination, qui a été l'occasion d'une méditation, mais qui a été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 tu fais ça tout ça avec tes rencontres tout ça, tes papiers, les journaux, nani nana tout ça, les les, les, les gens tout tout le monde on court après ça qu'est-ce que tu veux Céline il disait euh, l'amour l'amour c'est l'infini à la portée des caniches. C'est trop beau. Trop beau. a toujours un petit côté caniche. <rire>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 en fait, ils sont les héritiers, non pas de la philosophie originale, ils sont les héritiers de ce qui s'est passé, du cataclysme qui s'est passé mille ans après l'apparition de la philosophie. Ils sont les héritiers de la théologie. Et la théologie, c'est quoi C'est un dispositif d'arguments, de contre-arguments, une élaboration intellectuelle, rationnelle, en vue de justifier ce qui ne tombe pas sous le sens et qui est l'ensemble du dogme religieux l'au-delà, la vie après la mort, la vie éternelle, la résurrection des corps, un Dieu qui est source de tout, et ainsi de suite. On connaît la, le moment du coup d'État, hein, au Ve siècle, au moment où euh, les monastères se mettent en place, au moment où euh, le premier empereur romain qui se fait chrétien décide de fermer toutes les écoles de sagesse, toutes les écoles de philosophie, tout autour du bassin méditerranéen. Et à partir de là, on est à la même période où saint Augustin fabrique et invente la théologie, et où va se mettre en place un certain type d'activité, Activité spirituelle, qui est ce que l'on décrit habituellement aujourd'hui comme étant de la philosophie, qui est l'art, strictement intellectuel, de jongler avec des concepts et de les articuler les uns aux autres à travers un principe qui est le principe de rationalité. Tu vois Mais ça c'est une invention récente et c'est une déclinaison d'une pratique sociale qui est la pratique de la cléricature. Boltanski il a écrit un chouette bouquin en 1992, il a dit « Il y a eu une mutation du capitalisme qui s'est faite dans les années 60 aux états unis et puis qui s'est répandue maintenant à partir des années 80 dans l'Europe, puis maintenant qui est florissant. Et c'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter plus que les matières premières. Tu vois C'est un capitalisme qui a besoin maintenant d'exploiter, et ça apparaît en même temps que les directeurs des ressources humaines, c'est un capitalisme qui a besoin d'exploiter notre propre humanité.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 ben en fait, il se superpose avec le lieu de ton exploitation. Le discours que tenait, par exemple, Sénèque à son disciple Lucilius. Sénèque dit à Lucilius, il est préfet de Rome, il est débordé de boulot et tout ça. Et Sénèque lui dit, il est temps, Lucilius, de commencer à revendiquer le droit de propriété de ton âme. C'est beau, hein C'est beau, hein Parce que Lucilius, il se perdait dans des tas d'activités politiques, euh, Sarkozy de l'époque, tu vois, quoi. Mais c'était il y a 2000 ans, ça, tu comprends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 dans cette exploitation du foyer dans l'existence qu'est la subjectivité. Par rapport à, cette, à, ce, troisième, à ce troisième esprit du capitalisme qui s'est développé depuis les années 60, hein, comme je le disais, euh, le, on va exiger du, du travailleur comme du consommateur qu'il ait un haut niveau de, de, de culture, par quoi justement il peut investir ses éléments culturels aux deux points du, du dispositif de domination capitaliste, qui sont la production, faut qu'il soit créatif, euh, qu'il ait de la, de la conversation, de l'imagination, de la ressource, etc. De la culture. Hein. Et puis à l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de la, de la consommation, au niveau de la consommation, il y a des biens de consommation qui sont des biens de consommation culturels, symboliques, qui sont des marqueurs sociaux très très forts. Premier exemple, c'est bien sûr l'iPhone, hein, qui est pas un outil qui sert à téléphoner, mais est un outil qui sert à montrer a euh, euh, un outil, un outil, un outil est une fabrication culturelle, pas une fabrication technique. Personne ne l'utilise pour téléphoner, mais chacun s'en sert pour montrer son appartenance à une catégorie qui peut l'acheter, qui peut le consommer et qui l'exhibe. Donc on est bien dans un outil de domination, euh, domination sociale. <musique> Sortir du carcan, ça va vous, ça va vous démobiliser. Parce qu'un mec qui a un bon carcan, euh, c'est Macron. Il est taillé comme un avion de chasse. Il dort trois heures, il est efficace, il prend les initiatives et tout. Il dit « qu'est-ce que vous faites pour la France ?» Il dit qu'il entend « la servir euh, ».« La servir hein, », pas « l' »« à servir ». Il entend « la servir », il est dans, dans une démarche d'avion de chasse, dans une démarche de celui qui est fuselé, qui est adapté pour une fonction. Euh, et, et, et, et de ce fait, il est, il est dans un carcan parce qu'il est, il est toujours mobilisé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 Enfin, c'est la vie sans horizon, quoi. C'est la, la vie unidimensionnelle dont parlait Marcuse. Si t'es toujours à taffer, si tu cours après ton métro, si tu bouffes des plats surgelés à toute blinde et tout ça, parce qu'il faut que tu boucles ton fichier Excel pour ta comptabilité de Laurent Merlin pour vendre tes moquettes, mon pauvre, sans déconner, tu vas passer à côté de tout, quoi. Des fois, les gens, ils disent « Ah, il faut faire une distinction entre l'être et l'avoir." Et trop, c'est malheureux parce que, en fait, notre monde, c'est un monde matérialiste où il y a trop de possessions et il faudrait que les gens y retournent à l'être.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 en direction d'un récepteur, le langage, c'est d'abord une opération de labourement intérieur. C'est une opération de creusement et d'approfondissement de tes propres terres. Tu vois. De la même manière que le socle de la charrue, il ouvre la terre, il la fait respirer. Le langage, il, doit, il ouvre, il ouvre l'âme. Quand Montaigne, il écrit ses essais, qu'est-ce qu'il essaie Il essaie de se dire, il n'y arrive pas. Et pourquoi il n'y arrive pas Parce que plus il se dit, plus il s'écrit, plus il s'approfondit et plus il s'échappe à lui-même. Et donc plus il fait une expérience de liberté. Tu vois Donc oui, la question de la vacance est inséparable de la question de la réappropriation du langage. Quand t'es petite, t'attends ça toute l'année, les grandes vacances. Ça va durer trois mois, tu vas faire des cabanes, tu vas te lever à n'importe quelle heure, tu vas te coucher, tu vas voir les étoiles filantes et tout. C'est les grandes vacances. Alors moi, je transpose, je dis, la grande affaire de la philosophie, c'est de provoquer la grande vacance. Quand la philosophie, elle arrive, comme ça, quand elle déboule, parce qu'elle vous débarrasse de tous les savoirs qui vous encombrent, de toutes les expertises dont vous avez la propriété, de toutes les compétences, de tous les savoir-faire, de tous les savoir-être que vous avez, quand elle vous arrache tous les frocs comme ça, qu'elle vous dévalise et qu'elle vous débarrasse de tout ça, vous êtes plus mobilisable, vous êtes plus efficace, vous ne savez plus rien faire, vous n'arrivez plus à prendre au sérieux toutes les, cages, toutes les tâches dans lesquelles vous vous investissiez. Alors tu vas me dire, c'est terrible une personne démotivée, démobilisée, je dis, mais c'est génial au contraire, parce que lorsqu'elle est démotivée, elle n'a plus de motif d'action, donc quand elle n'a plus de motif d'action, elle peut s'engager dans la contemplation, ou alors elle peut essayer de trouver en elle la source de l'action. Et quand la personne est démobilisée, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle échappe à l'armée, et donc elle va pas au front, et le front c'est quoi C'est le burn-out tu comprends Si d'un coup tu dis bon là j'arrête, je vais voir le toubib, je me fais mettre en arrêt. Parce qu'en fait c'est le travail qui est une pathologie et la bonne santé c'est d'arrêter de bosser. Si d'un coup je fais l'expérience de la grande vacances, peut-être que je vais faire l'expérience de la grande santé et que le monde va se revêtir de ce caractère de... de, de, de, de rafraîchissant, des rafraîchissements. Il faut dans ce vivant-là, hein, dans ce vivant unidimensionnel, il faut être capable de verser de la de la vie. Il faut savoir l'irriguer de l'irriguer de lumière, quoi. Hein on pourrait dire un peu ça, quoi. La déployer, la déployer. Plus de vie au vivant, hein vie au vivant. Parce qu'effectivement, on est on est dans le on est dans le vivant, quoi. On est dans le vivant. Toujours les gens ils disent qu'il faut mordre la vie à pleine dent. Tu sais, les gens ils disent ça. Je suis d'accord, mais alors à une condition, il faut que la vie soit mordante aussi. Tu vois? Il faut porter l'existence. Il faut porter l'existence à une intensité euh, qui la sauve, putain. Qui la sauve. Sinon, si la vie est un ennui qui se reconduit de jour en jour, ce n'est pas la peine. Quoi. Diogène il disait, pour l'homme de bien, l'homme vertueux, on hein, se difficile les traductions. Pour l'homme de bien, chaque jour est une fête. Ça ne veut pas dire que chaque jour, vas-y le mec, il va faire la danse des canards, machin et tout. Tu sais, une fête réussie, c'est ce, ce, ce basculement euh, très étonnant qui fait que d'un coup, par exemple, les rapports que tu as avec les gens que tu connais bien, ils sont soudain rafraîchis. Tu vois et puis tout revêt, je ne sais pas comment le définir, c'est très, très, très imperceptible et en même temps c'est très très fort. C'est comme si tout était doré, tu vois tu peux boire un mauvais picrate mais tu le bois avec un copain qui t'est familier et soudain ce copain qui est familier il se, il se revêt d'une espèce de rosée de fraîcheur, la conversation se rajeunit et, et ce vin devient un vin de fête quoi. Tu vois Alors que c'est un infâme picrate. Et, euh, et ces moments-là, c'est des moments qui sont auxquels, auxquels, il faut être infiniment attentif parce que d'un coup, à ce moment-là, si tu veux, la vie elle se verticalise, C'est quelque chose qui, qui peut, qui peut survenir dans les instants de grandes vacances. En même temps, faut pas le chercher parce que si tu cherches cet état-là, tu vas être encore dans un rapport industrieux, efficace. Tu vois, il faut être, il faut être, euh, il faut être disponible tu vois, euh, pour l'irruption de cet imprévu, pour l'irruption de cette espèce de grâce, tu vois, mais faut pas la chercher, faut pas la provoquer, parce que sinon tu vas être encore dans un rapport qui va être un rapport pugnace, industrieux, pesant, laborieux, avec, avec les réels, tu vas essayer de trouver des recettes pour apprendre à être heureux, tu sais, y a rien le meilleur moyen d'être malheureux, hein, on le sait tous, c'est de chercher à l'être heureux. tu remontes dans les siècles et puis que tu, tu redécouvres ce qui se joue euh, à l'origine avec le vieux père Socrate. Quand il dit qu'il s'agit d'ironiser, c'est-à-dire s'arracher à son esprit de sérieux, faire le pas de côté, cesser de prendre les choses comme si elles coulaient d'elles-mêmes, ça c'est le principe même de l'humour. Hein. La philosophie, elle a connu sa au 5e siècle, une mue théologique où elle est devenue, euh, comme on dit dans les vieux textes, elle est devenue la « l'anchillae théologia », la servante de la théologie, tu vois C'est-à-dire, c'est elle qui doit être la servante de la théologie, qui doit justifier cet édifice pesant de vérité révélée qui assoit le pouvoir des clercs. Là où il y a du rite, il n'y a pas la place pour le rire. Donc la philosophie, à partir du 5e siècle, elle devient une machine de guerre au service de l'austérité, au service du refus de la distance christique et humoristique. Avant, qu'est-ce qu'elle est, qu la philosophie, pendant mille ans Elle est un art de vivre. Elle a un art de vivre. Et je reviens à Socrate, qui est le premier des philosophes et qui est déroutant. Pourquoi il est déroutant Parce que lorsqu'il est face à ses interlocuteurs, qu'est-ce qu'il fait Eh bien systématiquement, quand il y a des, des échanges, il est accusé, il est accusé euh, de philosopher. Et la philosophie, qu'est-ce qu'elle est, qu elle, est Elle est nommée comme étant des sortilèges, des enchantements. On dit de Socrate qu'il est comme le poisson torpille. Qui, dès qu'on le touche, nous paralyse, ou bien qu'il est comme le taon qui pique le cul de la jument, à cause de quoi elle devient folle. Et on rajoute un élément qui est vachement intéressant à propos de l'humour. Euh, Socrate dit Eironeia. Et l'Eironeia, ce mot, en fait, il l'emprunte du vocabulaire qui est le vocabulaire de la boxe grecque, la palestre, ce qui se joue à la palestre. Et le pancras. Et le pancras, c'est une technique de combat en vrai. Tous les coups sont permis, sauf crever les yeux puis arracher les couilles. Et le travail en fait, du pancras, c'est quoi C'est un travail dans lequel ce qu'il faut qu'il fasse, surtout, c'est éviter les coups de l'adversaire. Parce que l'adversaire, il a des gants de cuir, mais sur ses gants de cuir, il y a des clous. Donc J'aime autant dire que c'est des combats d'une extrême violence. Donc la fan de corps, elle est fondamentale. Et la fan de corps, qu'est-ce qu'elle permet Deux choses. D'esquiver le coup, c'est-à-dire, le gars croit que tu es là, et en fait, tu es là. Et comme tu t'es décalé, toi, tu es en position pour en remettre une. C'est-à-dire que tu es en position de fan de corps et en même temps, tu peux envoyer une riposte. Grâce à quoi tu te débarrasses de l'autre. Et en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que ça, c'est le principe de l'ironie. C'est-à-dire l'ironie, au fond, c'est quoi Le principe même de la philosophie. C'est pas être à l'endroit où on croit que tu es. On t'imagine en haut, tu es en bas. On t'imagine en bas, tu es en haut. C'est le principe de l'humour, hein, qui renverse les perspectives, le principe de l'inversion. Et le but, c'est quoi C'est de frapper. Il n'y a pas d'humour autrement que frappant et violent. Mais c'est comme ça que tu vas libérer l'autre aussi. Donc pour moi c'est absolument indissociable et de l'expérience philosophique et peut-être même de, de toute l'expérience de toutes les des sagesses je dirais occidentales, mais on pourrait aller même plus loin. Parce que tu sais bien qu'il y a des vieux moines zen aussi qui sont des grands praticiens justement de, de l'humour caustique et puis qui sont dans un rapport complètement décalé par rapport à, à eux-mêmes ou par rapport aussi aux enseignements du Bouddha, tu vois. Tu sais, je passe par des tas d'expériences différentes tout le temps, en fait, tu vois. Je, je m'oblige je à faire deux, ni plus ni moins, dans la mesure du possible, deux fois de la philo par semaine, tu vois, un peu comme celle que j'ai faite ici au CHU, tu vois. Parce que c'est super éprouvant à chaque fois, tu vois. Moi, je ne sors pas indemne du truc.